Je vous retrouve dans une vidéo story draw avec un make-up d'Halloween puisque c'est la saison et je me suis dit pourquoi pas. Donc ce make-up a été réalisé par Juliette ici présente. Je vous mettrai le lien euh, du make-up en barre d'infos. Voilà voilà. Et en gros, aujourd'hui je vous retrouve pour la story draw que vous avez attendue depuis 20 ans. C'est la story draw sur ma chirurgie euh, réparatrice de la poitrine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai un semblant de poitrine, je savais que j'avais un problème. Clairement, ouais, on s'était foutu de ma gueule à la naissance. Alors, j'ai essayé petit à petit d'en parler à ma mère qui m'a toujours dit « Non, mais Léa, t'es jeune, ça va pousser, c'est normal. » Alors, j'ai grandi complexée, car jamais je voulais montrer ma poitrine. Je ne pouvais pas enlever mon soutif. La plage était un enfer, les soutifs c'était un enfer, mes copains c'était un enfer, bref. Je l'ai montré à personne. Puis... À l'âge de 20 ans, c'était une obsession, alors j'ai craqué. C'était trop. J'avais mis des sous de côté et j'étais prête à enfin refaire tout ça. En gros, je faisais déjà un dé, mais ça se voyait pas. Enfin, je sais pas, il y avait un problème, je savais pas d'où ça venait. Et puis j'ai encore craqué et j'ai dit à ma mère, faut que je te les montres parce que je te les ai jamais montrés. Et là, elle m'a dit, ah ouais, Léa, mais euh, ouais, du coup, je comprends mieux. Donc, à la suite de ça, bah, j'ai commencé à chercher des chirurgiens conventionnés car je savais que c'était pas esthétique, que c'était pas un problème de taille, mais réparateur. Jusqu'au jour où j'ai trouvé le bon chirurgien à la clinique des Cèdres à Toulouse. Le verdict était tombé, du coup j'avais des seins tubéreux de stade 1. Je vous laisse aller fouiner sur Google, hein, mais euh, c'est pas vraiment les photos que vous allez voir sur Google, et sur Google c'est encore pire que ce que j'avais, mais euh, voilà, c'est dans le style. Sinon, pour faire ça, pour expliquer un peu ce que j'avais, je n'avais pas de dessous de sein. En gros j'appelais ça mes panini. en fait pour moi ça ressemblait à des panini. voilà. Mais bon, on ne se fait pas opérer comme ça d'une malformation mammaire en fait. J'ai dû consulter pas mal de médecins pour qu'ils valident que j'ai bien une malformation pour pouvoir enfin me faire rembourser un bout de cette opération. Puis le jour J est arrivé, l'opération. J'ai fait des vidéos sur cette opération, je vous mettrai les petits liens en barre d'infos qui ont été sur mon enchaîne chaîne du coup. Et cette opération s'est très très bien passée. Bon, j'étais totalement défoncée, j'avais des seins énormes au réveil, mais j'étais très heureuse. Les jours de convalescence aussi se sont très bien passés, pas de douleur, même si je pouvais pas vraiment bouger. Par la suite, je pouvais pas faire de sport, pas de charge lourde et beaucoup de repos. Le souci, c'était vraiment mes seins. Un jour, j'ai appelé ma mère en lui disant « Maman, c'est pire qu'avant, il y en a un, il est énorme, il va péter, je crois. » Et je vous jure, là, j'étais vraiment pas bien. Et c'est qu'un an plus tard, qu'ils ont enfin été parfaits, qu'ils sont redescendus, qu'ils ont été à la bonne taille. En gros la douleur au bout de 6 mois je n'avais plus rien et j'ai recommencé le sport, j'ai recommencé à vivre très normalement. En gros si je devais faire un bilan douleur et tout ça, bah, je dirais que j'ai eu mal à 3 sur 10. Mais euh, c'était juste assez relou parce que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas faire grand chose en fait. Aujourd'hui à l'heure actuelle je suis très heureuse. Le seul hic c'est que j'ai perdu beaucoup de sensibilité mais à part ça c'est top. Et je pense sincèrement que des fois il y a des complexes qu'on n'arrive pas à accepter et on a tous dit il faut apprendre à s'aimer et vivre avec et eh bien des fois c'est compliqué. Faites ce qui vous rend heureux et plaisez-vous à vous-même et vivez pour vous et ça c'est le principal. Sur ce je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Bon dimanche